être en classe, un gros garçon souffrant d'obésité morbide, également en classe. Son nom était Stephen, célèbre pour avoir pesé 100 kg en CM2, devient obsédé par Wario Land 3. Il a toujours sa camboy color et Wario Land 3. Il se les fait enlever plusieurs fois mais l'a toujours apporté et l'a toujours apporté à l'école. Il ne comprenait même pas les jeux, il aimait juste Wario, il inventait des mouvements que Wario faisait. En gros, il mettait Wario devant ce qu'il faisait Wario Punch Wario Stomp Wario Pill Timer Etc Il veut toujours jouer à Wario à la récréation Mais personne ne sait ce que c'est Alors personne ne le fait En tout cas Un jour en classe le professeur pose une question à la classe Stephen lève la main pour répondre Il essaie de répondre mais ne dit rien sur Wario Il se trompe La connasse intelligente du professeur assis à côté de lui rit. Et donne la bonne réponse. Stephen est visiblement furieux, se retourne vers elle et crie Ma moustache a décidé que tu obtiennes ma vapeur de Wario! Oh Il s'éloigne d'elle en lui montrant son cul. Stephen non lui balance le plus puissant des culs en plein dans la vie. Je jure avoir vu ses cheveux revenir en arrière sous l'effet de l'explosion. Elle est la première à le sortir. Elle vomit sur place. Toute la classe commence à sentir la merde la plus infecte que j'ai peut-être jamais sentie. On n'attend même pas que le professeur nous renvoie. Tout le monde s'entasse dans le couloir. Stephen a été puni pour trois jours. Et cette connasse... <rire> cette connasse intelligente n'a plus jamais parlé. Stephen est probablement mort. Il était aussi très obèse pendant tout le lycée. Fin. C'est là pour avoir pa... <rire> pour avoir pa... <rire>